On se retrouve avec Bonnie. Bonnie, qui c'est C'est le mec qui a gagné le tournoi à play. Le meilleur joueur sur 1000 joueurs. Il a gagné les 10 games sur les 10, tout simplement. Et on va faire une duo ensemble toute une soirée. Je vous laisse regarder. Peut-être que ce sera un best-of, peut-être que ce sera une vidéo entière. Je ne sais pas. Bon visionnage. Des bisous. Il est descendu En bas frérot bon. Il est broc Il y a avec ta mienne, il y en a un là oui, Il est broc Non, je suis allé Non je crois Oh merde, j'ai glissé J'entends une vite se péter à l'instant. J'ai avec toi. En dessous de moi. Ah oh, vas-y, je suis une queue. 200% à, à, à côté de toi. Ouais, ouais. Ah, il a. Ouais, il a mise. Il est où Il se barre, euh... il se barre vers, la, vers la colline où il y a son pote. Oh, fais chier, j'ai regardé du mauvais côté. Je m'en suis occupé Mais c'était pas simple Pas aussi simple que ce que je croyais Et bien joué Bonnie Bien joué ça Je sais pas ce qu'il faisait mais Il avait un projet Le projet c'est de retourner au lobby je crois Non oh là là. Ça trash talk C'est bien dit si je peux mon stuff. Euh, Ouais et si jamais Ils sont morts les deux dans cette baraque j'ai peur qu'il nerf la MP5. Bah, toutes les armes modernes Warfare, euh, ils vont pas trop y toucher. Mec, ça a sauté de notre côté. Ils ont fait exactement le même move que nous. Ils sont en dessous de moi. Dans le bat Dans, le bat, dans ton bat Ouais, je le vois. Il va, il va, il va là. On Alors là, j'ai pas compris, gros. J'en ai, ai, ai, ai tiré des balles de P5. Hein. Genre vraiment, j'en ai, ai tiré beaucoup, beaucoup, tu vois. Tantôt, il il une autoria, poulet. Euh... Ah ouais, bah, on a, on a, on a les deux Yankees là. Ouais ils sont là-haut. Ouais. No. Sérieux C'est -ce... une super idée. J'allais leur... leur mettre la pression avec des stuff. Fais il y'a un troisième élément qui vient de se rajouter. Ouf. Oh. Bon. Oh. Ouais c'est ce fight entre eux. Ce qui va jamais, ce qui va jamais se passer. Il m'a hein. vu. Touché. Il tombe dans son bat. Côté droit. C'est un skin rose que tué Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai. Bu... Je crois que j'en ai buté 3. Ouais, mais mais, mais, mais, mais j'ai bien circulé. J'ai eu que des bons timings. Y'en a pas un qui m'a vu. Le chargeur de 30 a été buff sur la P5. Alors j'ai entendu ça. Euh, voiture qui arrive sur le pont. Ça mérite ouais, un, un petit headshot au car, ça. Oh, c'est... Crac crack, ça, ça, ça. Crack derrière toi. Ça, ça, ça. Wow. wow. Bien joué, poulet. <rire> le rasage, gros. Euh, tiens, je t'amène le camion, tu peux aller acheter un drone Vous avez vu les gars, j'ai tiré dans la tête. Mec, j'ai vraiment mis un headshot au K31 vu que ça a mis un body hit. Ça arrive tellement souvent, ça. Hein ah. Il est en dessous du bas. Ah, il, il monte, il monte, il monte, il monte le rat. Ça se sur le rat bah, pa Par à moi, l'étage s'il te plaît. Ah putain, je l'ai pas la parole. Il m'a baisé. Attends, je m'auto-réa. Tu peux me toucher Ça, ça j'aime. Bien joué, poulet. Très très bien joué. Oh, oh les gens, les gens qui, cou qui courent, qui vont jouer le, le duel. Oh, qu'est-ce que j'aime. <rire> ah, bah enfin, tu te dis. Ah oui. Il était pas mauvais hein. Voilà oh Vincent C'est passé quoi là Le braquage Alors.. Là le.. Ah, dans... le... Ah, le là le must -hard. grimpe hein Parce que là, là ça, ça, ça, ça campe en haut, un truc à la con c'est sûr hein. Ah putain. Oh le fils de pute ah je suis en bas, j'ai pas le temps de monter. Derrière ça. En bas, en bas. À par terre. Je l'ai pas là le mien. J'en mets une deuxième C'est le mec de tout à l'heure. Bah bien joué. Je les ai pas touché frérot Comment on soit Bah tu la stun, c'est déjà ça. Il scopait la l'échelle, j'étais touché dans la merde là. Toi aussi t'as le bruit affreux dans les oreilles là Oui, on a envie de baisser le son là. Mais c'est horrible ce truc, ouais. tu sais ça me crispe de dingue, hein. j'aime pas hein. J'ai que le son du jeu à 20%, à 20 et ça me détruit les oreilles Si tu veux faire un truc À toucher le mec dedans mais bon ouais. Sans... Je viens de me faire crack Genre un mec ouais. contact bah, Il est plus contact Oh t'as passé, waouh waouh waouh suis Wiki. T'inquiète, je suis là Crac, crac, les deux sont crac, 1HP. Oh non, non, non, non. Je te couche, je te couche, je suis là. J'ai plus de plate là, ça devient chaud. T'as plus de plate Non. Viens, il y, y a des tricks à faire à la con. Je mets une part à étage, j'en ai vu un. Ça à de tout faire, gros. <rire> <rire> ah, ah, franchement, franchement sur ma POE, c'était les larmes. Hein. <rire> je, je, je, je, genre, oh non! Là, il... Ah, mais lui, je tiens sur son pote, il bougeait pas, genre il était FK ou c'est quoi Oh non! Ah franchement, les larmes. De... Le Mec, j'ai pas à l'étage, j'ai rien, rien pu faire après. Je me oh suis... mais tu, tu mets les parois, puis moi je, je galérais comme un clochard à bah monter là. Tu vois, enfin on a. T'as pris, hein, pris la place ah, du, euh, du fragger, enfin. Ça ah, c'est oui, bon. Attends. Oh! Ah. Attends, je vais prendre un drone, un petit drone, attends. Vas-y, bonne idée. t'as pris une Autoréa Ouais. C'est de, de, de cover, chez de, de push Ouais mais il y en a un qui est décédé déjà et et Il est dans le bat. Il est dans la petite maison apparemment, celle de que je viens d'essayer de wall quoi, Je vais lui envoyer une frappe dans le cul Ils sont à droite Il run, il run ah. on a, on, on... Ah, Il runnera plus lui Non, c'est fini la course <rire> Merci la charte pour le prime j'ai remis un drone, il y a un mec, euh, au niveau, il est prisons. Ouais, prison Frérot, je viens de prendre une balle Là, mais à droite, je... Ça, je... La droite, je crois Mais what Ouais, je prends des balles de derrière Si c'est le mec de la prison, franchement il est bon Alors je vois des balles par terre de prison, mais j'ai pas l'impression que ce soit lui C'est Suisse depuis de prison C'est lui Bah oui Enfin, ah bah je, je pense euh, Oui c'est lui, c'est lui, c'est lui je vois un morceau de crâne, gros. Ah, oui il est ah oui, là. Je peux même pas, pas ping tellement, il est loin. Ouais, c'est là. C'est terrible, hein. Ah, drop. Ouais. Dans la braque on a fait le double tout à l'heure. J'arrive. Okay, Ils sont ignobles ces joueurs. J'ai vraiment envie de les intercepter avec toi. Le gaz les push, le, le gaz les push, gros. Vas-y, ben je vais. venir en zone avec toi. Mais c'est des personnes abjectes, hein. Mal à la gueule des d'erreur. C'est pas la taille, <rire> la gueule. <là. rire> tu tu peux. Euh... Fou, un. Euh... Enfin, vire ton ping vite fait. Alors, mauvaise nouvelle, je crois qu'ils sont déplacés ou qu'ils ont sauté. J'ai un drone si tu veux, je vais leur mettre. Oh, de ah, de ouf. Ouais, je crois que c'est eux. C'est eux là ah, Je pense, hein. Alors il est en train de prendre la hauteur, tic tac. Le fils de pute. Au... Il vient de foutre des clés morts. Oula, une grosse stun qui pop. Non. Bon, moi bah, il où je suis. Moi aussi. Ah, bah on est bien là. Mec, il y a son collègue. Les deux, les deux, il y a les deux. Crac. Il est mort. Il vient de tuer le mec, mec qui... est-ce que t'as une para par hasard ou pas Non, là, là j'ai pas la classe pour. Faudrait qu'on inverse les rolls. <rire> il va décaler, il va décaler, frérot. Prends ta ligne. Vas-y, Prends la ligne, moi je m'en fous de me faire knock. T'es vrai Vas-y. Il est là, hein. mec, il est, il est en viseur fixe au RAM. Hein. Sauf qu'il y a une clé mort, gros. Si il si bouge, vous, si vous, si vous, je l'ai. Il va coup. arriver, il va arriver. On one shot. Je suis en train de monter là C'est le, le pire joueur de tous les temps Mec il a pas osé se lever pour me tuer Quoi C'est toi qui a tiré au sniper euh, Non en face oh, le... En face poulet Ouais j'ai vu j'ai vu Couché Il va prendre une septembre dans la gueule Je suis stun je suis stun je, je suis là Je suis allongé Je tire à côté Ça nous tire dessus depuis le grand bâtiment oh, il... Ouais Je prends une balle j'ai pris une stun. Y'a encore le mec en face. hein Brock il est Brock. Mais tu sais quoi j'y vais Tu sais qu'on peut passer par là Non. Regarde. <rire> tu vas rigoler. La gueule du roi. Hein. <rire> non mais, non mais, non mais t'es con que depuis tout à l'heure il me faisait des accroupis là non, je, sais, je sais, je sais, j'étais là oh, oh, oh, oh, oh la gueule Du coup il y, y a des mecs là, il y a une frappe ouais, au bon. sol, ah Vous connaissez ça chat Regardez, ouais. hop, les World Series <rire> Hop, et merci les Worlds. T'as là c'est une bonne game mec, j'espère qu'on va la gagner celle-là, celle-là pour Youtube je la kifferai tu vois Et il faut que tu te re de toi en fait, aussi Fou la frappe, là haut vite. Ah oh, vas-y, y'a putain d'armes devant. Pourquoi Parce qu'il y avait déjà Parce, le... parce qu'il y, y a déjà une frappe dans les airs. Ah, okay. ah dommage. Bon, ils vont devoir sauter dans tous les cas. Je vais, euh, je vais prendre la, le top de ce bat. Attention. Y'a du monde, y'a du monde, contact à WAM. Je non, ouais je raison Bon là sur le haut de se battre ça devrait sauter à un moment donné du coup Ah c'est la pire idée de monter là-haut oh oh, oh oh oh Ouais je pensais pas dire ah, de... ouais, ouais voilà ils sont en viseur fixe Tu sais là où tu les défoncerais toi Par là T'sais, Tu sais tu as juste tu décales à la fenêtre y'a trop moyen que tu leur fasses du mal hein. Je, ouais, te Je te mets un drone, ça peut t'aider. un mec est là. un mec qui, qui... qui camp ici. Tu peux mettre la frappe, sur le top. La cible semble hostile. Là, ils, ils vont devoir avancer, y'en a un qui a plus de vie, frérot. Oh, ce jump! Wow! Mais comment, what? Il avait des ressorts, gros! Mais t'as vu le jump qu'il a fait? Ah là, ah là, là, là là, le, derrière le bat. Dead. Ah, de Confirmé. Bon, non, non, c'est Crac. Crack. Là, allongez derrière, allongez derrière ça, poulet. Okay. Je te vire mon ping, mais il est exactement dessus. Crac, crac, en face, celui qui tire. Il est à terre. Magnifique. Là, je t'avoue j'aime pas être trop haute trop, trop ici. Là. En vrai, on est bien, hein. Bon, sauf si le mec en face il se relève, tu vois là, là c'est pas marrant. Mais tu sais comme ça on leur cut Ou oh, sinon tu sais quoi Tu veux pas prendre de risques Viens, on rota maintenant. Y'a le train, c'est euh, le best timing. Rasse sous le pont juste prendre, s'il n'y a pas des SDF. Hop, parfait. C'était pas royal ce petit timing là Allez on, on le prend le timing. On, en a, on a pas eu beaucoup. Je, je, suis un, je suis un grand gourmand gros, j'adore le sucré donc euh, je vais regarder derrière euh, quand est-ce qu'elles arrivent. Hein. Là, ce qui serait royal c'est d'arriver à choper au. au... Un tu sais ce qui serait royal là, c'est qu'on arrive à choper le shop et qu'on arrive à prendre un drone. A ma droite ça m'a tiré dessus poulet. Peut-être gauche. Vas-y, ah, vas-y je reviens avec toi. A gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Il vient, il vient de se faire charbonner. Tu sais quoi Je te mets une part à l'intérieur. Vas-y. Un sniper okay. qui me... Je te cover, tu peux y aller Ok, ça pue Je me mets safe okay. Je de une là dans la pièce, Bonnie J'arrive avec toi Il est en haut, il est remonté en haut Ok Non, c'est vrai, c'est vrai. non, il était pas en haut. Il bougeait pas, mec, il était juste dans l'angle accroupi Bien joué, Bonnie Dis à toi, à la fenêtre. Ça rentre Oh, j'ai le démon putain, je crois que t'es remonté en haut. Mec, c'était une belle game, oui. C'était une belle game, frérot. On avait 30 kills à tous les deux. Attends, la cible est marquée. Putain, bon, ça, on se fait jouer par Yurbad qui réanime son collègue. Ça, ils avaient 14 kills, c'est honorable. Je pense qu'ils vont la gagner ces pangolais hein. Ah, ils sont en 2v1. Le cochon C'est son mate qui a raté dessus t'imagines Je te remercie et mec, bonne chance pour les prochains tournois du coup Bonnie et on se recapte à l'occasion Bah écoute avec plaisir écoute, ça marche, puis bah merci pour l'invite, c'était cool. Je t'en prie mec, je t'en prie. Passe une belle soirée. Bisous à toi et tchuss poulet. Bisous, vas-y,